Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Geeks de Savoie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau manga, vous l'aurez compris, c'est l'instant manga Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas l'œuvre de Azuki Minase et Itsuki Kameya qui n'est autre que Final Fantasy The Lost Stranger. Une œuvre écrite sous la licence Square Enix qui nous plonge dans l'univers qu'on a tous connu au moins une fois dans sa vie, Final Fantasy. Qui n'en a pas rêvé d'avoir une adaptation manga Au niveau du résumé de l'histoire, l'auteur nous place au cœur même de Square Enix. Créatrice de la licence Final Fantasy. On y suit nos deux protagonistes, Shogo et Yuko, un frère et sa sœur, qui n'ont qu'un rêve, créer leurs univers, leurs jeux Final Fantasy. Malheureusement, euh, le destin leur a réservé autre chose, puisqu'un beau jour, en se rendant au travail, ils vont se faire écraser par un camion Et c'est là que tout commence et se retrouvent réincarnés dans un univers Final Fantasy. Ils possèdent leur corps, tout est à l'identique, les vêtements de leur monde, sauf que ce n'est plus leur monde. Ils y croisent des chocobos, des bombos, tout est différent. Les petites références vous rappelleront qu'ils sont directs amenés dans le monde de Final Fantasy. C'est vrai qu'on s'imagine un frère, une sœur, employé chez Square Enix là, dans un monde Final Fantasy euh, C'est bon, chité L'auteur a bien travaillé sa trame, il n'y a pas de scénario à proprement parler tiré des autres jeux, des autres univers, c'est carrément tous les univers qui y forment. Même si les références sont les mêmes, les personnages, les créatures ne portent pas les mêmes noms. Tout a été modifié. Au niveau de l'œuvre elle-même, on va aborder quelques petits points, euh, on va dire, critiques entre guillemets. Bon, principalement, j'ai rarement de mauvaises critiques sur un premier tome. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Présentation des personnages, présentation des univers, présentation, on va dire, du fil conducteur. Donc c'est compliqué d'avoir un avis négatif. Pour ma part, il y a beaucoup d'avis positifs. Dans un premier temps, la taille et l'épaisseur du livre. Vous l'avez remarqué, c'est un joli petit pavé de plus de 200 pages. Donc il nous laisse quand même de la marge pour lire, pour prendre notre temps, pour vraiment avoir une œuvre qui est très artistique. Les premières pages sont full color. Donc là, honnêtement, c'est un petit plus. Moi, c'est les petits rêves qui me font plaisir quand j'achète un manga. Ça permet un petit peu de se mettre dans l'esprit la texture des personnages. Euh, leur couleur, de ce soit la couleur de cheveux, leur teint. C'est des choses qui, ont, qui nous permettent vraiment de mieux découvrir les personnages et l'univers. La direction artistique. On est avec deux personnes sous la licence de Final Fantasy. Deux personnes qui travaillent pour les œuvres. Donc ils se sont gavés. L'artistique est très beau, il est visuellement magnifique. C'est joli, c'est beau, c'est bien dessiné. Voilà qui conclut notre Instant Manga. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas cette œuvre auront envie de la découvrir. Je vous la recommande. Moi honnêtement j'attends le troisième tome avec impatience. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on ne le dira jamais assez, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sinon, vous pourrez nous retrouver, bien évidemment, sur le Facebook, les Geeks de Savoie, l'Instagram, Geeks et pour l'abonnement, juste en dessous, avec le petit carré rouge. C'était Ragal, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.